Bon, il bah, y a du soleil euh, dehors. Alors, comme, euh, comme je vis en vase clos, obligé, parce que euh, je suis dans un pays de raciste et ils ne supportent pas les transsexuels, donc j'ai mis une caméra, euh, une caméra de l'autre côté là, de, de la, du rideau, et puis euh, du coup, je projette, euh, je projette mon extérieur euh, sur mon mur. Hein, comme ça, j'ai l'impression d'être à l'extérieur. C'est quand même incroyable hein, d'être de, de obligé de s'aliéner à ce point-là. Ça, c'est des fachos, hein vivement que ces gens là disparaissent hein parce que c'est pas normal qu'on me traite comme ça, moi dans un état de droit je devrais vous traiter de la même manière hein comme le voisin du bas là, qui veut pas que je chante Attends, on est dimanche là hein là il a... ils ont fait installer un sonomètre de l'autre côté de la porte un sonomètre, ouais, j'en suis sûr, ils ont pris le prétexte qu'on pouvait quand même les mes ampoules manque de chance, j'étais là je les ai vus, je sortais des poubelles ils m'ont vu toute belle, euh, si tu veux. Alors, moi, je leur ai souri et je leur ai dit, « voyez, je me fais toute belle pour vous. Je peux pas faire mieux. » Il y en a un qui a souri et l'autre qui a baissé les yeux. Celui qui a baissé les yeux, vous voyez ce que je veux dire Bon, allez, Gainsbourg, Pas pour la première. Si je lui faisais tant en cul-cul S'échappant de son petit valseur que tu penses Dessiner les... Bientôt, en oh. chaleur sur des charmes. Glassbourg c'est le seul mec en France qui a fait de la variété, hein. de la vraie, de la vraie variété quoi. de la pop musique, enfin, je veux que j'en fasse entendre de la pop musique. Kissman